Nous en sommes maintenant à la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Les parents et les élèves s'apprêtent à une grève qui va fermer des centaines d'écoles mercredi. Le gouvernement Ford continue ses compressions en salle de classe, qui signifie plus d'élèves en salle de classe et qui oblige des cours euh, en ligne. Le gouvernement Ford prétend défendre les parents et en fait, il a évoqué les centaines de parents qui ont participé aux consultations. Mais le gouvernement peut-il me dire combien de ces parents ont approuvé son plan pour augmenter le nombre d'élèves en salle de classe? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement s'intéresse à une accord volontaire avec les syndicats des enseignants. Nous voulons que les élèves demeurent en salle de classe. En fait, il y a quelques semaines, nous avons annoncé que le nombre moyen passera de 28 à 25. Et donc, le nombre de cours en ligne passera de 4 à 2. Nous avons doublé le financement de la santé mentale pour que ceux et celles dans le besoin aient le soutien. Nécessaire. Nous sommes à l'écoute des gens que nous servons. Et en fait, les syndicats des enseignants euh, ne respectent pas nos gestes. Nous sommes à l'écoute des parents et nous nous opposons à l'escalade de la part des syndicats d'enseignants. Question complémentaire. Selon un article de Global News, les consultations du gouvernement avec les parents avaient des résultats très clairs. 70 des parents avaient l'impression que cette augmentation du nombre d'élèves en salle de classe serait au détriment de l'apprentissage des élèves, c'est-à-dire une augmentation de 22 à 28. Ce n'est pas 25 comme a dit le ministre dans sa réponse. La majorité des parents s'opposent aux cours en ligne. Ce n'est pas quatre cours, cours à deux, mais de zéro à deux. Les parents s'y opposent. Pourquoi le gouvernement Ford s'en prend-il aux parents malgré le fait que les parents s'opposent très clairement à ces changements? Le ministre de l'Éducation, 100 des parents veulent que les élèves soient en salle de classe mercredi. Les parents de cette province veulent que tous les partis soient raisonnables. Voilà pourquoi nous... Nous avons changé la moyenne de 28 à 25 et nous avons passé de 4 à 2 pour stocker de cours en ligne. Nous avons également augmenté le soutien aux cours STEAM. Pendant 302 jours consécutifs, les syndicats n'ont fait aucun changement substantif. Ils ont été dogmatiques. Ils veulent une augmentation salariale d'1,5 milliard de dollars. C'est l'enjeu fondamental à la table de négociation. Nous allons continuer de travailler de bonne foi car les parents de cette province méritent de la prévisibilité et les élèves devraient être en salle de classe mercredi. Complémentaire final. L'enjeu fondamental monsieur le président c'est que les enseignants, les parents, les travailleurs en éducation se battent pour sauver notre réseau scolaire public et ainsi que sa qualité. Le gouvernement a tenu des consultations formelles avec des milliers de parents et sans équivoque, les parents se sont opposés à la réduction du nombre de cours et à l'apprentissage obligatoire en ligne. Le gouvernement néanmoins a mis en place ces changements et en fait a caché les résultats de ces consultations. Le gouvernement a prétendu que les parents soutenaient les compressions. Et Le gouvernement Ford s'apprête à fermer toutes les écoles de la province pour préserver ces coupures. Le gouvernement va-t-il rendre public les résultats de ces consultations ou annulera-t-il les compressions en salle de classe? Le ministre de l'Éducation, le gouvernement dit que c'est raisonnable d'avoir d'entente comme on a eu avec le, le syndicat canadien de la fonction publique. Les syndicats, depuis 203 jours, n'ont rien fait pour avoir des raisonnables. Il faut être raisonnable. On a écouté les parents, on a fait des changements, on a été raisonnable. Ce qui n'est pas passé, c'est tout changement par le syndicat des enseignants et c'est regrettable. Nous sommes dans une décision et ils, parce qu'ils ont escaladé, peu importe qui est le premier ministre. Euh, peu importe qui est le, quel est le parti au pouvoir, euh, l'escalation par les enseignants, c'est inacceptable. Êtes-vous avec les parents? Question suivante, la chef de l'opposition. Ma question suivante, c'est à la première, au premier ministre. Mais que ce soit clair, nous sommes dans cette position parce que le gouvernement a pris une dispute avec les travailleurs en éducation. Le gouvernement dit que ses priorités, c'est la réunion avec les premiers ministres. Le premier ministre de l'Ontario dit qu'il s'oppose à des efforts de créer un système d'assurance médicaments. Il veut avoir de la flexibilité sur comment dépenser de l'argent. C'est la liberté de ne pas dépenser de l'argent. Est-ce que le premier ministre va recruter d'autres chefs euh, provinciaux pour s'opposer à un plan qui rendrait les médicaments plus abordables pour la population de cette province la vice-première ministre, je veux assurer la chef de l'opposition officielle que la santé et la sécurité des patients en Ontario est de s'assurer que les... Euh, aux ordonnances soit abordables, c'est une grande priorité. On a entendu plusieurs choses du gouvernement fédéral. Nous ne sommes pas sûrs certains ce qu'il y aura. Et depuis le rapport qui a été écrit par le Dr. Hoskins, qui est très large, j'ai eu une conversation avec la nouvelle ministre de la Santé fédérale et je l'ai indiqué que la priorité, c'est d'assurer qu'on puisse traiter la question des maladies orphelines, des maladies rares, où les coûts augmentent, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. J'ai hâte de rencontrer les chefs provinciaux et territoriaux dans les soins de santé avec la nouvelle ministre fédérale pour discuter discuter de tout ça. Question complémentaire, la chose pour rendre les médicaments abordables et universellement pour tous les Ontariens, c'est d'avoir un, un, un régime d'assurance médicaments universel et je demande à la ministre de prendre en ligne de compte. Le Premier ministre a aussi euh, fait un nom euh, partout au pays en luttant contre les, euh, la, la lutte contre le changement climatique. Est-ce que euh, le Premier ministre ontarien va recruter les autres leaders provinciaux pour rejoindre le recours devant les tribunaux contre le plan du changement climatique fédéral, le ministre de l'Environnement Merci à la députée d'en face. On a célébré euh, l'anniversaire d'Anna du plan ontarien pour l'environnement ontarien. Et on a mis la base pour arriver à notre objectif de 30 en deçà de 2005, d'ici 2030. Et plus tard, je vais rencontrer le ministre de l'Environnement fédéral pour voir les normes qu'on a avancées. Et ça va nous donner la possibilité d'assurer que les grands polluants de la province payent leur propre part quant à la pollution et aussi qu'ils réduisent leurs émissions. et on va essayer de le traiter. La députée d'en face n'a pas de plan quant à l'environnement. Ils parlent de taxes. Ils n'ont pas un plan pour l'environnement. J'ai hâte qu'ils rejoignent la conversation, qu'ils ont des autre qu'une taxe carbone qui va causer beaucoup de problèmes dans la classe moyenne de cette province. Question complémentaire. Monsieur le Président, je dis que c'était une célébration très triste. Les parents ontariens se demandent si les écoles seront ouvertes. Le Premier ministre joue à la scène nationale, mais... Plutôt que de mettre, avancer une vision des familles ontariennes qui ont des problèmes à se payer des médicaments, le, la vision du gouvernement Ford, c'est un pays sans assurance médicaments ni plan contre le changement climatique. Est-ce que ce premier ministre ontarien pense que c'est le leadership que les familles ontariennes méritent? Le ministre de l'Environnement. Je peux avancer notre annonce de la semaine dernière ou créer. Un comité consultatif sur le changement climatique, des experts de tout le domaine. Non seulement on traite à la, à la question de l'environnement, de réduction, euh, d'émissions, mais on, on essaye de traiter des questions sur notre terre, atmosphère et l'eau. Par exemple, en commençant avec les plastiques, on a commencé des consultations avec les municipalités, des collectivités autochtones, afin d'avoir de, des programmes de recyclage qui enlèvent les plastiques de nos dépôts, afin qu'on puisse créer une nouvelle économie circulaire. On a annoncé euh, notre analyse des, des impacts environnementaux partout dans la province, ce qu'on sait, euh, ce qui se passe, pour que les gens puissent faire des bons investissements avec la nouvelle technologie, mais de façon novatrice, où la, les gens puissent nettoyer l'environnement. Je suis très fier de notre plan, comme le gouvernement de cette province. Question suivante... La chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, l'Assemblée législative a adopté une motion opposant au projet de loi 21 du Québec et en demandant au gouvernement, où on demandait au gouvernement ontarien de, de, de, de rejeter que le gouvernement québécois re, rejette euh, cette, euh, cette, euh, ce projet de loi. On a eu beaucoup d'appui des musulmans, des sikhs et d'autres organismes. Est-ce que le gouvernement Fort peut confirmer qu'ils n'ont pas communiqué les opinions de cette Assemblée au gouvernement du Québec? Vice-première ministre, le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Comme j'ai dit à plusieurs reprises la semaine dernière, le premier ministre était très clair. Une loi comme celle-là, un projet de loi, n'aurait jamais lieu ici en Ontario. Et comme la chef de l'opposition sait, cette Assemblée législative a, une, a été unanime non seulement une fois, mais deux fois sur le projet de loi 21. Question complémentaire Malheureusement, on n'a pas donné aucune lumière sur la question posée. Les gens qui ont espéré qu'on prenait des gestes après une motion unanime, le gouvernement Ford refuse de défendre les droits et libertés de base. La semaine dernière, on a eu la vision embarrassante que le premier ministre ontarien n'allait pas soulever la question auprès du premier ministre québécois, mais le premier ministre québécois a dit qu'il allait le faire. Cette assemblée législative a demandé au premier ministre de défendre les droits humains. Pourquoi il n'a pas fait le leader parlementaire du gouvernement. Ce gouvernement, ce parti, a toujours défendu des droits de, humains. Ce premier ministre a suggéré qu'un projet de loi comme celui-là n'aurait pas lieu d'avoir en, en Ontario, mais la députée d'en face continue à jouer de la politique avec quelque chose qui est très important. Le, on a déjà le premier cycle qui porte un turban, qui est devenu un premier ministre. C'est important, mais la députée d'en face veut jouer de la politique, ce suggère qu'elle empoigne l'ancien vice-chef, le chef actuel du nouveau Parti démocratique à Ottawa et voir quelle est sa position. Et je demande d'avoir de l'aide de ce côté de la Chambre. On continue à défendre les gens qui ont besoin de notre aide. On va avoir une bonne économie pour tous les Ontariens. La question suivante, députée de Mississauga Centre. Dans mon comté de mississauga Centre, comme partout ailleurs en Ontario, les gens travaillent durement pour gagner leur pain et ils ont élu un gouvernement qui a à cœur d'appuyer leur travail et les différents secteurs d'industrie dans cette province. C'est pourquoi j'étais très contente de constater l'orientation que le ministère des Affaires francophones a empruntée depuis plus d'un an, celle d'exploiter le potentiel bilingue et francophone de la province à des fins d'enrichissement collectif. Cela s'ajoute aussi au grand projet d'appui à la fondation d'une université par et pour les francophones dans la grande région de Toronto. Vraiment, c'est un bon moment pour être francophone et francophile comme moi en Ontario. Est-ce que la ministre des Affaires francophones peut nous parler de la table ronde économique qu'il a présidée la semaine dernière à Toronto la ministre, la ministre des Affaires francophones. Monsieur le Président, et je remercie la députée de sa question. Alors que notre gouvernement travaille avec la communauté francophone afin de promouvoir les intérêts et défendre les droits et les acquis des Franco-Ontariens, nous avons aussi pour mission de rendre l'Ontario ouvert aux affaires et aux emplois, y compris l'Ontario français. La semaine dernière, avec mon adjointe parlementaire, Guillaume Marteau, et mon conseiller économique, M. Glenn O'Farrell, nous avons eu une table ronde très positive très constructive et prometteuse au Centre ontarien des investissements et du commerce à Toronto. Ce fut l'occasion d'une prise de contact et d'échanges sur les thèmes du réseautage entre les chefs de file économique de la francophonie de Toronto, du potentiel économique francophone et des voies d'avenir pour bien exploiter ce pot potentiel au profit de tous Le les France. Ontariens à travers des mesures de développement économique. Harmonisant les efforts du gouvernement provincial et des acteurs économiques de la société civile. Merci. Question complémentaire. Francophone pour sa réponse et pour son travail dur avec la communauté francophone en Ontario. En effet, si la mise en œuvre de l'université de l'Ontario français représente un grand levier de développement et d'échanges internationaux pour les francophones de la province il va sans dire que notre gouvernement s'enforce de toutes les manières possibles de réellement faire du bien aux gens, en rendant, en rendant leur vie plus facile. Et nous faisons cela, non pas en endettant la province les yeux fermés comme les libéraux le faisaient impunément, en qui attachaient de lourdes chaînes de dettes aux pieds des prochaines générations. Est-ce que la ministre peut nous parler davantage de la rencontre qu'elle a eue avec les leaders d'affaires francophones la semaine dernière et le sens des échanges qui ont, lu, qui ont eu lieu dans notre province. La Merci, Monsieur le Président. En tant que ministre des Affaires francophones, je veux aussi que la communauté franco-ontarienne se développe au maximum et atteigne tout l'espace de force et de rayonnement économique dont elle est capable, avec sa fougue et son audace pour le bien de l'Ontario. Ce que nous avons pu palper lors de cette table ronde, c'est, je dirais, une sorte de patriotisme économique chez les francophones, emblématique de divers milieux d'affaires, une volonté de tabler sur des secteurs économiques où les francophones sont déjà présents ou où, où ils pourraient y aller, pour exporter des produits et des services vers des marchés francophones comme le Québec et à l'étranger. Nous sommes là, Monsieur le Président, pour faciliter la tâche, que ce soit en les réunissant ensemble, en les libérant du fardeau de la papasserie quand c'est possible, et en cherchant à utiliser des leviers existants de l'État judicieusement pour aller plus loin, pour créer des emplois et prospérer davantage la province et la francophonie ontarienne. Merci beaucoup. Thank you very Merci beaucoup. Question suivante, la députée de Lavenport. Bonjour, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Après de beaucoup de mois d'essayer de cacher la vérité sur le plan de congédier des, des enseignants, je demande à la députée de retirer, je le retire. Et il semble que le gouvernement, dans ses propres consultations, a confirmé ce que les Ontariens disaient. Tout le temps. Personne pense que ce gouvernement a un plan d'augmenter le nombre d'élèves en salle de classe. Ils n'ont jamais demandé. Ils veulent pas l'avoir. C'est clair des consultations que ce gouvernement ne, ne s'en fiche de ce que les familles ontariennes pensent. Pourquoi est-ce que ce gouvernement pense qu'ils savent mieux que les milliers d'enseignants, de, de, de parents qui veulent le mieux pour leurs enfants au ministre de l'Éducation, merci à la députée d'en face. Tous les partis à la table doivent être raisonnables. et Ce gouvernement a démontré qu'il est raisonnable pour laisser les étudiants en salle de classe. C'est pourquoi on est passé de, en moyenne de 28 élèves à 25, de 4 à 2. C'est pourquoi l'État est la plus petite pour les élèves les plus jeunes. Et c'est pourquoi on investit dans l'éducation. On s'attendait que tous les partis soient raisonnables depuis 203 jours, les syndicats n'ont pas changé leur position. Pas juste un, ils n'ont pas bougé d'une pouce. Et donc, les grèves causent des problèmes aux enfants. Et la députée d'en face, est-ce qu'elle est, qu est d'accord avec cela? Question complémentaire. Quand on réduit les coupures en moitié, ce n'est pas une amélioration. Le nombre d'étudiants, ce n'est pas négocié. Les parents ne veulent pas, les élèves ne veulent pas l'avoir. Vous utilisez des élèves comme des pions pour les négociations. Arrêtez la pendule. Le député de Davenport a la parole. Elle est proche d'elle, de moi, et je devrais la, pouvoir l'entendre. Je dois pouvoir l'entendre. Alors, s'il vous plaît, redémarrez la pendule. La députée de Davenport. Merci. Je pense que je touche un air, là, même si ce gouvernement continue à augmenter les attaques sur les enseignants. Le ministre a essayé de nous dire que son euh, plan terrible pour les salles de classe fait partie d'une stratégie de négociation. Voyons où est-ce qu'on est, mais tout le monde sait que quand le point de départ, c'est de congédier 10 000 enseignants et annuler des milliers de classes, c'est pas une négociation, c'est une situation d'otage et il n'y a pas de montant de belles paroles qui va résoudre cela. Pourquoi est-ce que ce ministre ne dit clairement « ontarien, ontarien » qu'il veut congédier des élèves? Merci. Le ministre. Merci. Monsieur le Président, notre gouvernement est ciblé pour avoir une bonne entente à toute l'État parce qu'on veut que les enfants soient en salle de classe. C'est pourquoi on a pris la décision de d'avoir la moyenne de 28 à 25 et des cours en ligne de 4 à 2. C'est pourquoi on a doublé l'investissement dans la santé mentale à, au, et on est au montant les plus élevés. Sous, sous tous les députés avec la promesse que tout le monde soit raisonnable. Nous, on a été raisonnable. Les syndicats ont décidé pendant 203 jours de ne pas faire des changements à leur position importante. C'est inacceptable pour les familles. Ils veulent que les partis soient raisonnables. Il faut qu'on travaille ensemble pour que les enfants restent en salle de classe. Et on a un gouvernement qui cible le besoin des élèves. La question suivante, la députée de Don Valley West. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, partout en Ontario. La députée de Don Valley West, mes excuses. Je ne peux pas vous reconnaître en ce moment. La question suivante, la députée de Scarborough Sound. Merci, Monsieur le Président. Je peux continuer la question au ministre de l'Éducation. En tant que mère et qu'éducatrice, je sais que l'intimidation c'est mauvais. Le plus qu'un enfant est intimidé, le plus il peut développer des problèmes physiques, émotionnels et psychologiques. Dans beaucoup de cas tragiques, l'intimidation a causé des enfants à, à s'enlever la vie. C'est inacceptable. Il faut apprendre ces incidents et passer au gestes pour protéger les enfants de la province. Est-ce que la ministre de l'Éducation peut dire en champ quelles sont quelques-unes des mesures que notre gouvernement prend pour combattre l'intimidation dans nos écoles? Le ministre de l'Éducation. Je veux remercier la députée du Scarborough Centre dans son leadership pour lutter contre l'indignation au nom de tous les parents et les, les élèves de la province. J'étais content d'être avec elle, la députée de, le député de Thornhill, aussi bien que la ministre des Services à l'enfance, le ministre des Services à l'enfance. Nous avons essayé un plan sur cinq volets dans, pour chaque région. Dans le programme d'éducation physique, on va enlever les différences visibles et invisibles qui peuvent se manifester. On commence avec le respect pour aider les jeunes, pour ne pas faire honte sur leur corps et tellement d'autres qui ont un niveau d'intimidation pour savoir qu'ils puissent se voir dans le programme. On a presque un investissement de 250 000 dollars pour combattre contre l'intimidation et on va protéger la sécurité de chaque enfant. Question complémentaire. Monsieur le Président, en tant qu'ancienne enseignante avec le Conseil scolaire de Toronto, j'étais honoré que le ministre m'a demandé de donner des conseils quant à la question de l'éducation, en particulier la prévention de l'intimidation. En éducatrice, j'ai vu de premièrement les aspects négatifs de l'intimidation. C'est un problème mondial qui a besoin d'une approche euh, multifacetée. Et donc, les, les gens qui ont à cœur le besoin des enfants doivent travailler ensemble. Mais d'abord, on a besoin des renseignements, des renseignements afin qu'on sache ce qui peut arriver et avec bonne décision. J'ai demandé à la ministre, je demande au, au ministre, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, que les enfants puissent apprendre davantage sur l'intimidation Réponse du ministre. Et merci à la députée d'en face. On veut s'assurer que les élèves ont une voix. C'est pourquoi on a lancé un sondage pour qu'on puisse façonner, pour que le gouvernement comprenne l'enjeu le, mieux. C'est pourquoi on a une table ronde avec la députée de Scarborough Centre. On a entendu une discussion sur... Ils les enseignants voulaient plus en ligne, plus de pratiques, plus de soutien pour les éducateurs, aussi une formation sur comment déescaler les conflits. Chaque euh, provient, enfant de cette province, peu importe où ils sont nés, la couleur de leur la, de la peau ou leur religion, doivent être respectées. Question suivante, député d'Ottawa Centre. Même s'il était nauséant d'entendre cet échange sur l'intimidation d'un gouvernement qui fait de l'intimidation des enseignants, à la vice-première ministre. À samedi, notre bureau à Centre a eu une réunion pour discuter des transports en commun et euh, plus de 100 personnes sont venues pour partager leurs idées leurs associations avec l'État du transport en commun d'Ottawa. De, Depuis son lancement en septembre, le train de rail léger a eu beaucoup de problèmes et beaucoup de gens ont été coincés et on a entendu des gens qui vivent au centre-ville qui ont des problèmes en tant que député d'auto-centre j'étais content du lancement du train léger mais euh, depuis le lancement depuis deux mois et demi c'est vraiment toute une débâcle Monsieur, madame la première ministre qu'est-ce que vous appuyez au-delà de belles paroles la vice-première ministre, ministre, la ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. On a suivi la situation très proche avec Ottawa quant au train léger et on parle avec nos collègues dans notre groupe parlementaire qui représente la région d'Ottawa. Il y a eu beaucoup de difficultés pour, dans l'exploitation du train léger. Le ministère des Transports a été en contact avec Ottawa pour voir comment on pourrait appuyer leurs efforts. C'est un projet municipal, mais il faut qu'on respecte la responsabilité. Mais au fil, on offre quand même notre de soutien et l'aide nécessaire. On discute, discute de la question encore avec la ville d'Ottawa. On aura davantage à dire une fois qu'on est arrivé à une résolution. Question complémentaire. À la réunion, on a entendu des histoires après histoire des horaires qui sont fiables, trop de gens dans les transports et des retards. Les gens sont vraiment en fin de leur patience et souvent les gens sont obligés d'aller à pied. Beaucoup de gens ont décidé de prendre le vélo même si c'est l'hiver et c'est difficile. Beaucoup d'autres gens ont été, n'ont pas pu aller prendre leurs enfants. C'est difficile. et Sans parler des personnes handicapés qui ont souffert encore plus d'impact. La confiance du public sur ce projet n'est pas euh, est au plus bas. Mais ce partenariat public-privé, un modèle appuyé par le gouvernement, euh, gouvernement libéral et ce gouvernement, mène à des questions de secret et des problèmes. La question est les deux milliards de dollars pour la deuxième phase comment est-ce que vous s'assurez qu'on ne répète pas les mauvaises erreurs? La ministre des Transports, merci, comme le député d'en face le sait, c'est un projet mené par la province, et la province s'est engagée à à donner du financement à la première, à la deuxième phase du train léger sur rail d'Ottawa et nous sommes contents d'appuyer les besoins, mais il faut respecter aussi la responsabilité de la municipalité des diriger. Mais nous, des fonctionnaires travaillent avec la ville d'Ottawa pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes. On veut on ne veut pas voir les gens, les passagers coincés à la ville d'Ottawa. On, on quand on aura un accord avec la ville d'Ottawa, on va dire plus. Mais on a pu ce projet municipal. <rire> question suivante. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de à la ministre de l'Infrastructure. Pendant cet été, vous étiez avec moi et mes collègues à, dans la région de Waterloo pour faire des annonces d'investissement dans l'infrastructure et le premier ministre Ford était là aussi pour annoncer. Notre gouvernement a investi plus de 161 millions de dollars sur des procédures de transport et de routes dans la région. Tous les trois paliers du gouvernement doivent travailler pour que ces investissements soient faits partout dans la province et je pense que le gouvernement fédéral a déjà me démontrer son appui est à, à ces projets. Est-ce que la ministre peut nous parler d'autres euh, projets dans la région de Waterloo La ministre de l'infrastructure. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Kitchener-Conestogues de sa question et sa la représentation de ses concitoyens et de la région. L'Ontario a investi plus de 61 millions pour l'infrastructure de transport qui va aider euh, le service aux gens de, aux résidents de Kitchener-Waterloo, en plus des, des transports en commun. On investit plus de 9 millions pour ajouter ou remplacer des véhicules spécialisés. On, a aussi, on va faire du travail sur les ponts pour euh, piétons aussi bien que euh, d'autres liens pour améliorer le système. On fait des investissements intelligents dans l'infrastructure pour que la population ontarienne puisse l'utiliser. Ces projets ont été avancés comme des projets prioritaires par nos partenaires municipaux et ont été appuyés par la région de Waterloo et on va en voir davantage. Question complémentaire? Merci et merci à la ministre de votre soutien de ces projets d'infrastructure très importants pour la population de kitchener et de la région de Waterloo. En plus de ces projets de transport en commun, notre gouvernement donne du financement pour des projets de routes et de ponts et ces investissements incluent 469 000 de réadaptation de, de, de, du pont de la rue Glasgow-Nord et 1,1 million pour la... En placement dans le canton de Wilmot et ça va aider beaucoup de gens. Euh, certains des projets ont reçu l'approbation fédérale et d'autres s'attendent encore. Est-ce que la ministre peut nous donner une mise à jour des projets qui s'en viennent? Réponse la ministre. Merci. Le député a raison. Huit des 17 projets que la province a euh, nommés par l'accord de financement ont reçu l'approbation finale et peuvent procéder. Il y a neuf qui attendent l'autorisation. Je suis optimiste que le nouveau gouvernement fédéral à Ottawa va donner son approbation rapide afin que la municipalité puisse avancer. Il est bien de noter que beaucoup de ces projets avancés par les fonctionnaires municipaux vont aider les étudiants collégiaux et universitaires dans la région de Kitchen Waterloo. Plus de 1,2 million de dollars de, de la province seront euh, utilisés pour euh, une couverture pour abriter les passagers euh, au campus de, du collège Conestoga. Une fois complétés, ces projets vont relier les gens euh, afin que les gens puissent aller travailler à l'école. Merci. La députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre, Jim Duncan. Daycare, c'est une garderie à 65 places à risque. Un rapport au conseil du, du conseil du comté de Dufferin dit qu'il y a déjà un déficit et on s'est suggéré de fermer le centre suite à des réductions de fonds par. Euh, ce gouvernement. Euh, le centre GM Lindake a déjà une liste d'attente pour de nouveaux enfants. Ma question est la suivante. Avec le manque de postes euh, pour enfants en garderie, pourquoi est-ce qu'on réduit le financement? La vice-première ministre, le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Au contraire, le est investit plus de 2 milliards de dollars dans toute région de l'Ontario pour avoir plus de, de places de garderie et il y a 10 000 écoles et on veut aussi, nous sommes le seul parti politique qu'on croit, qu'il faut donner le choix aux parents. La députée d'en face ne, ni sa chef appuie la choix, le choix aux parents. Nous pensons que c'est les parents qui prennent le meilleur la décision sur les postes c'est pourquoi on a appuyé le crédit d'impôt pour qu'on puisse aider pour les familles à, à faible à moyen revenu. On donne plus de choix, on bâtit plus de places et on rend euh, les, les garderies, les places en garderie plus abordables. Après le gouvernement libéral qui a rendu cela faramineux. Question complémentaire. Les... On ne dépense pas correctement l'argent euh, des contribuables. Les parents euh, doivent trouver d'autres possibilités de garderie dans le comté, ce qui veut dire dans certains cas trouver des garderies privées à 25 km à Shelburne ou à Grand Valley. Les garderies abordables devraient être disponibles pour toutes les communautés en Ontario. Est-ce que ce gouvernement va arrêter les coupures et de manière à ce que les parents à Orangeville et partout en province ne perdent pas de places de garderie dans leur collectivité. Réponse. Monsieur le Président, ce, la députée saura que notre gouvernement a investi plus de 2 milliards de, de, de dollars uh, pour, de, pour uh, uh, mettre en place 30 000 places de garderie. En fait, il a été annoncer de nouvelles places de garderie pour les familles dans les communautés et, et nous considérons qu'il est important d'avoir des garderies pour toutes les familles de la classe moyenne euh, qui sont éligibles euh, qui, où euh, on peut leur permettre d'avoir jusqu'à 1 dollars par enfant pour les garderies. La députée de Richmond Hill Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du euh, Développement économique et du Commerce. Vous avez parlé pour de, des succès de notre gouvernement. Merci pour votre succès en Inde. Les entreprises de Richmond Hill sont vraiment emballées. Vous avez déjà des ententes d'investissement avec... Uh, WDN Technologies uh, pour uh, les gens de Kitchener-Waterloo qui permettra de faire venir uh, uh, plus de 200 nouveaux emplois bien payés pour les travailleurs et leurs familles. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations sur cette entente pendant sa mission en Inde? Merci à la députée de Richmond Hill pour la question. Pendant cette mission, le Collège Seneca a également pu uh, signer trois protocoles d'entente pour l'échange d'informations et d'expertise. Les institutions académiques et collégiales de l'Ontario permettent le développement des compétences et nous avons des étudiants étrangers d'Inde, 52 000 d'entre eux en Ontario. La délégation commerciale de l'Ontario a eu des rendez-vous avec 150 entreprise en Inde, ce qui donnera à l'Ontario un avantage compétitif pour avoir accès à des contrats de projets d'infrastructures qui vont être construits au cours des cinq prochaines années en Inde. L'Inde euh, pourra bénéficier de l'expertise en matière de technologie de la construction de euh, l'Ontario. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Il est très bien de voir que le gouvernement joue son rôle pour que les travailleurs et les entreprises de l'Ontario aient accès à, à aux marchés les plus lucratifs et qui connaissent la plus grande croissance. Vous savez que pendant votre mission, vous avez rencontré des leaders uh, du uh, secteur de l'infrastructure et uh, vous avez pu uh, signer des ententes. L'Inde a un grand secteur de la technologie de l'information. Est-ce que le ministre peut expliquer quels progrès ont été faits avec ce secteur? Monsieur le Président, nous avons rencontré euh, des représentants de l'État où se trouve Bangalore pour annoncer une entente, un partenariat qui donnera un avantage concurrentiel à l'Ontario pour améliorer euh, les partenariats, les investissements et le commerce. Les investissements euh, dans le secteur de la, la technologie de l'information en Inde devraient arriver à 350 milliards de dollars américains d'ici 2025. C'est donc une destination très importante pour les l'ETI et l'Ontario est une province idéale pour un partenariat avec l'Inde. Nous sommes le, la deuxième, nous avons la deuxième grappe la plus importante de TI en Amérique du Nord. C'est pour cela que nous pouvons euh, lancer notre message dans le monde entier et nous pouvons ainsi réduire le fardeau administratif, ouvrir les portes pour que l'Ontario soit ouvert pour les affaires. Le député de Toronto, Danforth. Merci. Question au Premier ministre. La vérificatrice générale prépare son premier rapport sur la politique du euh, climat du gouvernement et elle va remettre en question la capacité de l'Ontario de euh, satisfaire aux objectifs de l'accord de Paris. Diane Sachs euh, a dit que euh, il n'y avait pas de, de fiabilité et que, que les prévisions du gouvernement n'étaient pas prévisibles. Pré pré pré pré Est-ce que le gouvernement va être sur la bonne voie pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre <rires> Pour le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Et j'attends donc le rapport de la vérificatrice générale mercredi. Il y aura beaucoup, il y a déjà beaucoup d'informations qui circulent, mais on, on saura vraiment ce qu'il en est mercredi. Au cours de l'année écoulée. On a vu qu'aucun plan n'était à taille unique pour chaque collectivité de la province. Notre projet environnemental va continuer d'évoluer au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles technologies, et nous allons faire notre travail pour réduire nos émissions avec la cible de 30 et même mieux d'ici 2030 et au-delà. Nous allons être en partenariat avec les entreprises privées, avec les différents paliers de gouvernement, Réponse. Et nous avons fait beaucoup de choses, Monsieur le Premier ministre, qui vont être avantageuses pour uh, l'avenir. Uh, nous avons fait uh, des, uh, des amendements. Uh, merci. Question complémentaire Merci, Monsieur le Président. Alors, je crois qu'ils ne sont pas sur la bonne voie pour répondre à leurs engagements. Alors, l'ancien commissaire à l'environnement a dit que le plan du gouvernement n'était pas crédible et que pour le moment, le gouvernement conservateur avait euh, dépensé plus de 131, de 131 millions de dollars pour euh, annuler des projets euh, d'énergie verte et annuler d'autres projets et programmes pour les automobilistes et les autres. Et ils ont dépensé des milliards de dollars et pour poursuivre en justice le gouvernement fédéral. Cela n'est pas un plan. Les Ontariens méritent mieux. Est-ce que le gouvernement va s'engager à changer de voie, à accepter la science et à élaborer un vrai plan contre le changement climatique Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Quand vous écoutez cela, il est clair que ce que c'est que le NPD, il représente le nouveau euh, parti du refus. Il refusera, il compte refuser aux gens de Hamilton et aux travailleurs de l'Ontario euh, une euh, électricité abordable et il compte refuser aux euh, gens des projets abordables qui refusaient aux Torontois les... Euh, projet d'infrastructure, d'économie verte auquel ils ont voté contre. Réponse. Et cela, nous avons un projet pour avoir des isotopes. et les, Le NPD a voté contre. Merci. Le député de Perth, Wellington. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre du patrimoine, du sport et du tourisme. Vous, je sais que vous êtes allé euh, récemment à la conférence de navigation de l'Ontario où il y avait beaucoup de leaders de la navigation de plaisance et nous avons beaucoup, dans mon comté, nous avons beaucoup de cours d'eau qui sont excellents pour la navigation de plaisance et pour des activités euh, estivales. Et je sais que euh, la navigation de plaisance a un impact économique sur toute la province. Est-ce que le ministre peut d'ailleurs nous parler de cet impact économique Merci, M. le Président, et je voudrais moi aussi remercier le député de Perth-Webenson de soulever cette question. Et comme vous le savez, Monsieur le Président, dans euh, mon ministère, la navigation de plaisance joue un rôle important dans les résultats du ministère. En fait, 6 millions d'Ontariens euh, font de la navigation de plaisance à chaque été, euh, ce qui ajoute euh, au bien-être de la province et l'industrie de la navigation de plaisance représente plus de 30 000 emplois en Ontario, plus de 4 milliards de dollars de revenus au total pour la province, ce qui représente 2, ou plutôt 4 milliards au total et 2,3 milliards pour la province, ce qui permet d'avoir des revenus pour construire des routes et des ponts et nous prenons la navigation de plaisance euh, au sérieux et nous voulons continuer de soutenir l'association afférente. Monsieur le Président, c'est encourageant d'entendre euh, que le secteur de, euh, de la navigation de plaisance euh, s'en sort bien en Ontario et l'impact que ça a financièrement et pour ce qui est de la création d'emplois. Il y a beaucoup de navigateurs de plaisance qui euh, viennent dans mon comté et, et des gens qui viennent de la province et de, tout, euh, et, et de dehors de la province qui créent des emplois dans leur communauté, ce qui a un impact important. Est-ce que la ministre peut dire ce qu'elle fait avec son ministère pour soutenir cette industrie Monsieur le Président, merci. Nous voulons nous assurer que l'Association de navigation de plaisance de l'Ontario puissent continuer à naviguer sur des eaux porteuses. Nous avons un environnement très ouvert pour ce qui est des affaires en Ontario et c'est pour cela qu'à la conférence sur la navigation de plaisance à Niagara Falls la semaine dernière, j'ai pu annoncer un financement allant jusqu'à 14 millions de dollars pour le un fonds de développement du tourisme. C'est une partie importante de notre revenu et ce ministère veut s'assurer que nous sommes ouverts pour les affaires, pour la création d'emplois et pour les navigateurs de plaisance. La députée de Toronto, Saint-Paul. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé euh, sa prochaine étape pour euh, la lutte contre le racisme contre les Noirs au Peel District School Board mais aucun des examinateurs euh, ne sont noirs et euh, il s'agit d'éduquer les gens sur la lutte contre le racisme euh, contre, les, contre les noirs. Et, et il s'agit d'avoir des experts qui ont une vécue, expérience vécue, l'expérience vécue d'être, par, ex, par exemple, euh, discriminé et d'être euh, sélectionné en fonction de sa couleur de peau. Et il y a beaucoup... Monsieur le ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas nommé un examinateur noir pour avoir un examen sur la lutte contre le racisme contre les Noirs dans le pierre District School Board. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes engagés dans notre gouvernement pour nous assurer que tous les enfants se sentent en sécurité. Et c'est pour cela que les questions soulevées par la communauté noire de pierre Et euh, nous avons pris donc des mesures pour... Euh, et les deux individus que nous avons appelés euh, sont euh, Emma Chada, une euh, avocate en droit de la personne et éducatrice, et nous considérons qu'elle pourra mener ce processus sur la base de l'expérience des, euh, des gens et des enfants. Et nous avons nommé Suzanne Herbert, euh, ancienne sous-ministre, qui a travaillé sur des questions similaires et nous travaillons, nous voulons travailler avec les familles et la sous ministre associé va également mener la marche pour s'assurer que l'on en finisse avec ces pratiques de discrimination. Monsieur le Président, ce que je viens d'entendre, c'est que le gouvernement ne peut pas trouver deux professionnels noirs qualifiés avec une expérience vécue pour examiner ce qui se passe au Pierre de School Board. Les parents ont contacté notre bureau parce qu'ils sont préoccupés par le fait que notre gouvernement ne prend pas cela au sérieux. L'exclusion d'examinateurs noirs de cet examen est choquante. Michael Jean, l'ancienne gouverneur général, a dit que le manque d'un euh, un examinateur noir est non seulement euh, honteux, mais n'est pas productif. Et que quand il n'y a pas d'inclusion d'un membre qualifié de la communauté noire, cet examen ne sera pas crédible. Est-ce que le ministre va euh, changer sa décision et nommer un examinateur noir à cet examen du Pierre District School Board pour lutter contre le racisme contre les Noirs, oui ou non. Je vais demander au député de s'asseoir. Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Nous sommes engagés à combattre euh, ces allégations dans la région de Peel et dans tous les conseils scolaires dans la province. Et c'est pour cela que, après avoir entendu les parents, les éducateurs et nous avons décidé de faire intervenir des examinateurs. Les examinateurs ont, et par le passé, aidé la région de York, sous un gouvernement précédent, à lutter contre la discrimination. Et les personnes qui ont été nommées sont des avocats. Il y a une avocate qui va travailler pour s'assurer qu'il y a une crédibilité. Et j'ai rencontré les, les membres du conseil scolaire pour écouter les allégations. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'agir rapidement. Question suivante. Le député de Oldman-Norfolk. Uh, Merci. Ma question est pour le ministre de la foresterie. Il y a un programme d'innovation dans la foresterie qui a été lancé. La foresterie représente 16 milliards de dollars de revenus annuels et soutient 155 000 emplois directs et indirects. Et le ministre a beaucoup de passion pour ce secteur et je suis sûr qu'il va travailler fort et que l'industrie sera à nouveau sur la bonne voie. Est-ce que le ministre peut nous informer de la manière dont cette annonce va permettre d'être avantageuse pour ce secteur et pour tout l'Ontario Le ministre des Richesses naturelles et de la foresterie. Je remercie le député de sa question. Comme vous le savez, les produits du bois de l'Ontario sont reconnus dans le monde entier. Ils viennent de forêts qu'ils sont gérées, qui sont gérées de manière responsable et durable. Nous avons un plan pour créer les bonnes conditions pour aider l'industrie à créer des emplois et à innover dans toutes les collectivités dans la province. Le programme d'investissement et d'innovation dans le secteur de la forêt va permettre d'augmenter l'impact de ce secteur dans la région et dans l'Ontario avec l'amélioration de la productivité, l'amélioration des produits et cela pour permettre aux zones rurales et du nord de pouvoir, euh, de pouvoir euh, améliorer leur économie. Question complémentaire. Merci au ministre de cette réponse et je suis encouragé de voir que le gouvernement reconnaît qu'il est important d'avoir un secteur de la foresterie important en Ontario et que le ministre veut créer un environnement qui va aider le secteur de la foresterie à réussir. En faisant croître ce secteur, nous pouvons aider les communautés dans la province à s'épanouir et à avoir des une meilleure qualité de vie. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment ce nouveau programme va faciliter, pour ceux qui travaillent dans la dans ce secteur de la foresterie, faciliter donc les affaires Merci, Monsieur le Président. J'étais avec le ministre du Développement économique la semaine dernière pour faire cette annonce la semaine dernière. Ce nouveau fonds permettra donc aux entreprises de demander du financement et de rationaliser le processus pour mettre en œuvre le projet. Je vais lancer une stratégie sur le secteur de la foresterie pour créer des emplois et arriver à un avenir pour les communautés qui dépendent de ce secteur. Il y aura un plus grand soutien pour le secteur, pour que le secteur soit plus dynamique et que l'Ontario soit l'endroit le plus attractif en Amérique du Nord pour investir, pour créer une entreprise. Nous sommes ouverts pour les affaires.